Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter un jeu Ori and the Blind Forest. Alors c'est un jeu qui date un peu, qui a été développé par Moon Studio euh, et qui est édité par Microsoft d'ailleurs, qui est développé sous Unity. Alors j'avais déjà mis en route une petite playlist comme ça qui vous présentait des jeux qui ont été faits avec Unity pour montrer tout le potentiel d'Unity. Bah c'est encore une fois ici un super jeu, vraiment avec des effets visuels super, une bande son géniale et un jeu simple. Alors c'est parti on y va tout de suite, on commence, et ici on va partir sur un emplacement vide, on va pas faire non plus une partie complète, mais je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne, comment se comporte ce jeu. Donc on peut voir des cinématiques superbes, vraiment, euh, et ici euh, évidemment avec euh, les sous-titres en français. Alors ce qui est sympa au niveau de ce jeu, on va les laisser un petit peu euh, tourner parce que euh, les cinématiques sont vraiment superbement euh, bien faites. Donc on incarne ici un joueur qui va s'appeler Ori, en fait, qui est un esprit qui est dans une forêt en fait et la forêt s'est dégradée à la suite d'événements mystérieux et on va devoir aider Ori tout simplement. Donc ce jeu a été, est sorti le 11 mars 2015 sous diverses plateformes évidemment avec Unity c'est facile, Xbox One, Windows et il est disponible encore sous Steam On peut voir vraiment toute la puissance d'Unity euh, du moteur physique. Et ici, au niveau des lumières qui sont vraiment géniales, les particules euh, vraiment euh, super bien rendues. Alors, comme je vous le disais, il est possible en faisant échappe euh, d'ignorer le prologue. Vous voyez, la, la cinématique en course qu'on va faire parce que sinon, ça va prendre pas mal de temps. Donc voilà le petit personnage, -ry. et on va faire ensemble quelques petits... Euh, le tutoriel en fait de bienvenue. Donc on se déplace au clavier. On aura besoin aussi de la souris. Donc évidemment, moi je connais un peu les touches mais ça va nous rappeler, voilà, qu'on peut appuyer sur espace pour sauter. Voilà. Alors voilà ici ce qu'on doit éviter justement. Euh, les pics, euh, des petites pics des, des, des roches. Alors je sais pas exactement ce que c'est. C'est parti. Donc ici, S... Voilà, et space pour descendre en sautant, tout simplement. Donc pour descendre, voilà. Hop, je suis dans l'eau, j'avais pas fait attention. Et voilà, je suis mort. Donc on peut voir, que je reviens ici. Donc bon, il n'y a rien de bien compliqué au jeu. On va pouvoir mettre des checkpoints ensuite en, en rattrapant de la lumière, vous allez le voir. Hop, euh, je vais directement ici. D'ailleurs, on peut voir qu'ici, j'ai des points de lumière, voilà, le petit brasier de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de, de compétence. Donc on peut voir d'ailleurs là-bas que j'ai ici quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite. Donc ici, pour descendre, j'appuie sur S et je saute, voilà. Des petites lampes qui pour le moment je peux rien en faire. Et je l'avais encore une fois pas eu. Voilà. Et ici. Tu as trouvé une cellule d'énergie. Tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Parfait. Et pour faire ça, on appuie sur E. Et voilà, j'ai sauvegardé ma partie. Donc le, le gameplay est simple. Franchement, ça fonctionne bien. Alors ici je l'ai déjà fait, il faudra. Hop, ce qui arrive. Voilà. Et... J'ai eu de la chance euh, Tu as trouvé la, la lumière spirituelle Voilà Et je continue ma petite avancée Alors je vous avoue que j'ai eu de la chance Que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois Et là j'ai réussi du premier coup Donc la bande son est super aussi bon, Je vais arrêter de parler parce que la dernière fois on me l'a reproché donc là je vais me taire J'ai récupéré la lumière, et maintenant, je vais pouvoir me défendre en cliquant sur la souris. Ça y est, les voilà. Donc là de gauche donc je me suis fait avoir quand même mais euh, en tout cas ça permet voyez de se défendre alors je vais appuyer sur eux pour faire un checkpoint alors je peux pas aller par là donc c'est parti on part par ici alors c'est pas bien compliqué c'est pas un jeu de prise de tête bon évidemment faut être un peu meilleur que moi là parce que je suis vraiment pas terrible L'arbre aux esprits. Voilà, donc euh, le tutoriel est terminé, on peut voir que c'est pas bien compliqué. Et là, on arrive au level suivant, le bosquet creux. Et donc c'est parti, donc ça va évidemment un peu se compliquer, mais euh, le jeu reste quand même tout à fait simple. Vous voyez, si on peut récupérer des, des petites boules de lumière, d'énergie. je dois récupérer des éclats de vitalité pour régénérer mon énergie évidemment ah, je l'avais vu là-haut j'ai même pas pris les petites boules et lui aussi et voilà je suis touché Alors, on va essayer de passer au-dessus ici c'est raté, on va y arriver Alors, je vous avoue qu'au clavier, c'est pas terrible. Alors, mince. Bon, on peut voir que je suis pas très. Bon, bah, j'y arrive pas par là. On va pas s'embêter, on va passer par ici. Et on va même pas passer, je suis mort de nouveau. Bon, voilà. Donc, ça s'appelle euh, Ori and the Blind Forest. C'est vraiment pas mal. Euh, vous avez évidemment la carte ici on peut voir que je dois aller là-bas euh, c'est vraiment un jeu sympa euh, on peut voir ici qu'il y a pas mal de compétences à acquérir tout est verrouillé évidemment euh, les stats et les événements mondiaux voilà, de l'aide et l'option et euh, c'est franchement bien fait euh, et encore une fois pour ceux qui sont sceptiques par rapport à Unity testez-le vous allez voir que c'est vraiment un jeu qui est vraiment super au niveau graphisme gameplay, euh, c'est simple ça marche bien euh, C'est pas récent, hein, mais en tout cas, euh, moi, je trouve ça assez sympa. Je tenais à vous faire partager euh, bah, cette petite euh, découverte, on va dire. Voilà, donc, euh, Ori and the Blind Forest. Alors, si ce genre de vidéo vous plaît, un petit pouce bleu. Euh, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, bye bye